Salut tout le monde, c'est Mémoire de Légende, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau M2L Sekai. Je suis très heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro de cette émission 100% Geek. Hein. Cette émission M2L Nosekai partagera notamment le manga, le Japon et bien évidemment le jeu vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui se fait beaucoup à la mode dans le jeu vidéo et notamment dans le rétro gaming, c'est les bar tops. Et aujourd'hui, je vous emmène chez quelqu'un qui fabrique des bar tops, ça s'appelle Next Level Arcade. Les locaux de Next Level Arcade sont juste là vidéo sera assez spéciale puisque je vais découvrir en même temps que vous son univers. Je ne suis jamais rentré, vous allez découvrir en même temps que moi les lieux, donc suivez le guide -y. un peu les bandes qui sont on va dire originales certes, faites à la main si je puis dire et du coup ben c'est Alban qui les a fait merci de m'avoir accueilli. D'où est venu le projet next level arcade alors bon ben je voulais faire quelque chose de supérieur next level vraiment euh, niveau supérieur donc sur de la bande d'arcade je travaille avec des verres sécurites je travaille également avec des, des adhésifs vraiment de qualité supérieure donc il y a des très belles finitions les boutons je travaille avec du sanwa exclusivement je peux également euh, équipé d'un système moneyguard, ce qui fait toujours son charme, parce que du coup, ces bandes d'arcade que tu fais maison, mm -hmm. en fait, tu es menuisier, tu me l'expliquais tout à l'heure, je trouve ça toujours génial de joindre son métier et la passion du jeu vidéo, ce que je n'ai pas dit, c'est que ces trois bandes d'arcade que vous voyez ici, ils ont chacun un système différent, tu disais que donc tu y as trois émulateurs différents, est-ce que tu saurais me donner une définition ou la différence entre la Pandora Box, la Recalbox et l'Hyperspin Le Raspberry, c'est un mini PC équipé d'un émulateur appelé le Recalbox. Grâce à cette interface, on a la possibilité de jouer à 26 consoles différentes et en qualité HD. Dans un premier temps, tu as la possibilité de choisir la console sur laquelle tu veux jouer. Une fois que tu as sélectionné la console, et y a une liste de jeux qui apparaît. Et sur le côté gauche, comme tu peux voir, il y a une image avec l'interface du jeu. Et également, il y a la photo avec la boîte d'origine. Et pour finir, il y a un descriptif de jeu en français. La Nextbox, c'est un ordinateur plus puissant que le Raspberry. Cette box est paramétrée avec HyperSpin. Tu peux jouer à 98 systèmes de jeux différents et en qualité HD. Tu peux jouer à toutes les consoles de jeux rétro. Tu as également les systèmes dédiés aux jeux d'arcade MAM, NAOMI et SEGA MODEL 2. En ce qui concerne l'interface, la présentation se fait avec des démos de jeux qui apparaissent en quelques secondes. Tu peux déjà te projeter dans le jeu avant même d'avoir commencé la partie. Et pour finir, la Pandora Box 5, c'est aussi le best-of des jeux d'arcade. Ce système est équipé d'une carte PCB JAMA. Elle permet d'avoir une qualité HD et une réactivité supérieure aux autres consoles. Celle-ci intègre 960 des meilleurs jeux des grandes années de l'arcade. C'est le nom que je cherchais, Hyper Spin maintenant que tu le dis, j'ai pu essayer un Daytona USA, un Virtua Racing ou encore un Sega Rally 95 et je peux vous dire que sur un stick arcade, ça n'a rien à voir avec un volant. Et justement en parlant de volant, est-ce que tu as en idée de faire une borne avec un volant et un retour de force pour des jeux de course On arriverait à ce genre de configuration, mais là dans l'immédiat, je pense que la prochaine étape, ce sera tout ce qui est live Gun avec des guns personnalisés, imprimés en 3D, système de recul intégré. Donc ça, c'est des choses qui arriveront très prochainement. Par la suite, j'envisage de faire également les l'étape de poker. Peut-être des bornes à selfie également ça aussi je vois que c'est très tendance pour les événements et peut-être bien d'autres euh, par la suite on verra donc du coup même s'il y a peu de bornes il y a quand même vraiment du potentiel dans ces systèmes et Next Level Arcade a vraiment de la gueule et moi je vous invite à suivre la page Facebook et la page Instagram, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu ou de lâcher un commentaire et de vous abonner c'est hyper important, on se retrouve pour un prochain numéro d'Emdezel Nosekai d'ici là portez vous bien et à bientôt salut